Vous allez voir lors de cette vidéo comment insérer un article, cet article comment le partager dans Facebook et de Google Business comment l'intégrer dans votre site. Euh, la méthodologie que je vais vous montrer marche avec l'ensemble des logiciels, que ce soit Jindo, WordPress, Joomla, Drupal. Euh, tous les outils que je viens de dire sont des CMS, des logiciels pour fabriquer des sites. On y va. Dans WordPress, euh, je vais dans tableau de bord et je vais les créer un article. Exactement de la même manière que dans Jindo. Je vais les cliquer sur blog et euh, je vais créer un article. Et j'ai pas de chance, je m'aperçois que je n'ai pas internet pendant que je suis en train d'enregistrer. Et carrément les boules, putain, ça ne marche pas. Et je vais faire... Voilà, super, pendant que je suis en train d'enregistrer. Je mets en pause. reprendre Bien, donc je me suis connecté sur l'interface et je vais créer un article de blog. Je fais ajouter. Et là, je dois mettre un titre. Le titre, je pense à Google, et euh, je vais écrire dans mon blog, euh, nouveauté, par exemple. Hein, en français, ok. Je clique sur publier. Je mets une image en avant comme euh, dans Jindo. On doit mettre une image en avant. Ok, là c'est la même chose. Donc en fait, publier ça veut dire que j'enregistre en fait. Comme vous, voilà une image en avant. C'est ici et sauf que vous, c'est à gauche. Je clique. Téléverser, c'est comme si je vous mettais une image pour vous. Et les images, c'est dans Bureau, et c'est celle-là. C'est l'image que j'ai mis en avant, comme vous. Ici, l'image en avant, comme dans Jimdo, vous avez, et dans toutes les pages que vous avez dans Jimdo, vous avez un champ qui s'appelle Texte Alternatif et Description. On va le revoir, on clique sur l'image et vous avez ça qui apparaît. C'est pas évidemment la même présentation, mais ça ressemble à ça. Le texte alt, c'est pour alt, c'est pour les aveugles. Donc on pense à nos amis aveugles. même ils se font chier si vous êtes On pense à eux et on met cette image. Donc j'exagère un peu pour le cours. Représente la Symbolique, je vais mettre Capello, tu me surveilles. La, la symbolique représente, j'oublie un accent, la symbolique du e-learning. Ok. Photo, hum. explication de. Non. Nous, Nouveauté de la version L-E-A-N-D-E-A-S-H. Donc ce qui est important, ce que je viens de faire, c'est que j'ai mis une balise ALT pour nos amis aveugles et j'ai rempli la partie description. OK. Et je clique sur sélectionner. Je mets en pause ici. reprendre A chaque fois je clique sur enregistrer et bien évidemment le principe est le même et il est identique sur l'ensemble de tous les produits allez super à 4 ans Patrick Baltanique, pour donner à 4 ans de prison et incarcérer ah putain il est en prison ce con ah depuis depuis hein. ah merde je suis en train de enregistrer <rire> <rire> oh putain bon eh, on s'en fout la vidéo elle est à vous ah ben bah, les longtemps qu'il ah, est qui en taule c'est en foiré quoi et bon bref Balcany c'est uh, quelqu'un qui te pique ton fric ouais c'est un maire le maire de Valois euh, je continue attention je suis en train d'enregistrer en continue, s'il vous plaît ensuite je dois mettre du texte le texte, je vais récupérer du texte que j'ai préparé, alors vous dans la vraie vie vous aurez préparé du texte euh sur Word moi, je vais récupérer ça. C'est si. pour faire rapidement. Alors, évidemment, vous n'êtes pas obligé de faire tout ça. C'est parce que là, j'ai un peu la flemme. Il faut que je fasse un article rapidement. Ouais, quand même. Hein. Je vais... Merci de pourrir ma vidéo avec tes questions. <rire> Copier. Euh, je tourne, je retourne vers mon site. Je fais CTRL V et il récupère mon article. Je clique sur enregistrer. Okay. Et je... comme c'est des informations copiées, et ce n'est pas moi qui les saisis, à la fin de façon anecdotique source deux points je vais chercher le site et je fais un copier et je mets le lien de la source OK ça fait que ça veut dire que c'est pas moi qui l'écris, je ne pas, et ça vient de ce site-là. En faisant ça, vous n'êtes pas... Euh... On ne peut pas vous engueuler, on ne en a... en peut, peut pas vous attaquer. on ne peut pas vous attaquer. Ah merde, je ne Bon, pas enregistrer Bon, c'est pas grave, c'est bien. <rire> euh, oui, là pour l'instant, j'enregistre tout. Une pause. Non, Non, non, je suis en train d'enregistrer. Là par exemple, je peux dire que tu as une mauvaise haleine, ça enregistre. <rire> C'est vrai, euh, donc je mets à jour. <rire> Puis je vais pour voir le résultat. Je vais aller sur mon site et sur le site. Donc là, dans le cas d'un vrai exemple, hein. et je vais cliquer sur mon blog ici. Et là, on voit le début. Et si je clique ici, je vois tout. Mon article, bon ok, je reviens au début, très bien, euh, maintenant qu'est ce qu'il me faut, donc je dirais ça, enfin, un peu nettoyage, je dirais ça, je n'ai pas besoin, je dirais ça, donc j'ai qu'un seul onglet, avec ça, ok, il me faut Facebook, ok, ça, ils ont vraiment sale gueule. Et il me faut Google Business donc je vais taper par exemple Flash Commet là l'enregistrement est pris en train de bailler Hop. Oui. ce matin c'était Pascal qui avait un peu de mal, je le voyais un peu partir en voyage. Euh, coucou mon poulet, alors ne, je ne suis pas prêt de... <rire> ne vous voyez pas là un message, euh, euh, c'est un pote à moi, on fait du sport. Euh... Parce que c'est dur on va faire tout ça. Attends. Oh putain je n'ai pas répondu. Euh... Calme toi. <rire> Donc j'ai Google Business ici qui est prêt et Facebook ici. J'arrive sur Facebook, quand je suis sur Facebook j'ai mon feed d'actualité. Okay. <rire> et je vais aller donc sur ma page pro, je clique là et je clique sur la page pro, parce que je peux en avoir plusieurs une page perso peut avoir plusieurs et j'arrive maintenant sur ma page pro donc qu'est-ce que je vais faire je fais ça je copie le lien de mon adresse ici je vais sur Facebook. J'attends qu'il récupère l'image. Donc là, j'ai une sens où il m'a bien récupéré l'image. Voilà. Nouveauté en français machin. Et qu'est-ce que je dois rajouter, les amis oui. Bien. Respect. Les hashtags, on les met où on veut. Devant, au-dessus, au milieu. Okay. C'est pour dire qu'il n'y a pas de règle. J'ai tendance à les mettre en dessous parce que c'est pas le truc le plus joli de la planète. Donc j'appuie sur Entrée. Hashtag. Alors je vais mettre André de yeux Un espace. Le André et de yeux sont hachés. Hashtag. Flash comet un espace. Hashtag. nous vous t l n d e a s h je vais être français français ça va bon après nouveau téléonash effectivement français je me passe au choses que je mets parce que si vous en français là c'est un peu un pléonasme. mais bon là pour notre exemple je le mets et je valide. Partager. Il est en train de bosser. Voilà, j'ai créé mon article. Que se passe-t-il si je clique ici Ça m'envoie sur mon site. On est d'accord Donc en fait, c'est un lien entrant. Ok Bien. Il me reste maintenant Google Business. Google Business qui est ici, il y a deux manières de gérer les postes. Soit en cliquant par ce bouton-là, soit en faisant ici Google Business C'est Euh, gérer mon profil. Non, c'était se connecter. Voilà. Et là, j'arrive ici dans Google Business. Ou alors, je clique ici et je clique sur plus. C'est. Alors là, c'est pareil. Vous avez vu, ça arrive au même endroit. Ok. Donc, je vous voulez, on s'en fout. Je pense que... Bien. Quand on est dans Google Business, il y a accueil, poste, info, patin, couffin, bla bla les avis. Bon, ce qui nous concerne pour cette vidéo c'est la partie poste quand je clique sur post <rire> ça marche pas <rire> quand je clique sur post il y ya tous les derniers posts que j'ai fait ok à chaque fois vous remarquez que j'ai créé un poste ça, ça en fait ça correspond à une page de blog vous regardez les mots de pied les mots de pied les mots-clés, formateur gestion de projet Toulouse, l'avantage, ça c'est exactement le titre que j'ai mis dans mon blog et si je mets ça ici, normalement, sauf si j'ai mis des moves, en cliquant ici, ça me permet d'être en premier, je vous l'ai bien vendu là, ok, donc ça vaut le coup de défoncer le cerveau, tout ce que je vous dis ce matin c'est parce que ça fait ça, je peux vous prendre un autre exemple, hein je prends le suivant, Ça, C'est hyper concurrentiel avec Google Business, enfin, je suis pas tout seul à le faire. Hein. Mais en plus c'est du référencement, donc les mecs normalement ils sont censés connaître leur taf. Hey hé hey. Ok Non, pas rêve. <rire> <rire> euh, non, il faut que ça corresponde okay. à ça. Je m'en fous, moi je suis pas de formation. Bon, tout ce que je vous ai fait, donc je peux vous en ai montrer trois et à chaque fois je suis en premier. Donc moi c'est ça que je veux. Pour vous, okay, j'invente rien, je vous le fais en direct. Hein. Ok, donc je continue. Je me mets dans le poste et pour créer un nouveau poste, je clique plus. Et il va me demander quoi? Une image, un titre, un lien. Image, donc je vais chercher. Non. image on est d'accord qu'on met la même que cette image elle s'appelle euh, machin ce que je mets au tableau ici ensuite il me demande un titre si je me souviens plus je retourne ici copier qu'elle oui. soit le même l'image s'appelle comme ça en fait on est en train de bloquer les mots clés en fait en train de dire vous avez vu tout ce qu'on a mis là c'est hyper important donc euh, prends-moi au sérieux je, je vous l'image mais c'est un peu l'esprit imagé et me demande de rajouter un bouton en savoir plus vous savez que si vous ramez vous avez les vidéos où vous pouvez revenir en arrière suivant pause etc et qu'est ce que je mets là ici qu'est ce que je mets ici Ben évidemment vous êtes avez... bravo et je vais mettre ici euh... Là, ce lien là, c'est mon que ce soit ça. Euh, hop. Bon, je fais blog. Voilà. Et là, vous avez remarqué que si vous avez fait tout, regardez le titre Nouveauté Landish en français. Vous avez vu ce que. D'où l'intérêt de mettre un truc On avait perdu Pascal. Alors, euh... <rire> on fait copier. Tu ne devrais pas travailler jour et nuit Pascal euh, C'est Pascal son Et là, je rajoute où est-ce qu'il est. Et là ici, on met le lien collé. Donc je répète, image, lien, ici et je fais publier, bon là je ne l'ai pas fait pour moi, je l'ai fait pour quelqu'un d'autre, mais ce n'est pas très important et ce qui fait que, normalement, ici quelques jours, on ne va pas attendre un mois c'est que si les gens tapent ça, c'est cette page qui va sortir en premier Ok. donc je vais faire ça, bon là elle va pas sortir, je l'ai fait il y a deux minutes, ce pas possible donc là c'est bon, ce qui fait que si je vais taper ça dans Google bon là ça y est pas que je viens de le faire mais en fait ça sortira ça même déjà la toilette bon, enfin, ça d'abord euh, je sortirai dans le je... ce site là je réponds à ta question dans une seconde si je vais dans oui oui oui oui, oui c'est bon je vais faire des tu veux faire quelque chose d'accord je t'en prie <rire> Et euh, ici, faites ce que je dis, pas ce que je fais. Et euh, donc, en fait, ici dans le business, regardez, ça a, a rajouté ça. Et si y en a plusieurs, on fait suivant, suivant, suivant, suivant, suivant. Ok. Et si je clique ici, souvent ça. Et si je clique là, attends, temps tu percutes, ça va ah bon et voilà, salut sur votre site.